Bah, J'accède, il attend plusieurs choses de cette journée, c'est euh, déjà de faire un petit état des lieux donc de l'accessibilité de la ville de Nantes, savoir un peu le, le retour des volontaires sur euh, l'accessibilité, combien il y a de commerces accessibles, et puis aussi le retour des, des propriétaires d'établissements, euh, savoir s'il y a un bon accueil, s'ils sont sensibilisés au, au, à la problématique de, de l'accessibilité pour tous. En début de journée, euh, on leur explique un peu les différents critères d'accessibilité, etc. Ils partent sans trop savoir euh, ce qu'ils ce qu vont trouver. Et après, ils se rendent compte que, bah, effectivement, il y a, euh, la plupart des commerces ont une marche, la, la plupart des restaurants, euh, pareil. Et donc, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fin de journée, déjà, il y a cette prise de conscience et qu'elle qu perdure. Alors, on enchaîne ah, bah, là, donc, ouais, sur la droite, là. Bonjour madame. Euh, en fait, je viens vous voir car aujourd'hui on fait une opération où on référencie tous les euh, lieux qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour les référencer dans un site quiacette.com. Je pense qu'avant tout c'est une histoire de mentalité. Hein. Et donc en fait, une fois que justement on a l'occasion de, de réaliser des, des expériences ensemble, valides et non valides, c'est une source d'enrichissement mutuel d'une part, et surtout ça démystifie le handicap. Parce qu'autrement, c'est 24 sur 24, quoi. et 24 sur 24, il y a aussi une pompe qui est accessible. À l'heure actuelle, on rencontre beaucoup de problèmes en France, notamment dans les lieux de vie publique, notamment l'accessibilité aux sanitaire, qui fait cruellement défaut encore parfois dans beaucoup d'établissements. C'est surtout une histoire d'infrastructure et d'accessibilité des lieux. C'est une association qui sensibilise à l'accessibilité ouais. aux handicapés. Donc, là, ça a été, là. donc Voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir. En fait, donc, ouais. euh, en fait, le but Parfait. de l'action aujourd'hui, ouais. c'est de répertorier donc, tous les commerces qui sont accessibles aux handicapés pour qu'ils puissent figurer en fait, sur le site internet pour permettre aux personnes à mobilité réduite ouais. de savoir à l'avance où elles peuvent s'orienter. Alors, commentaire euh, très accueillant, euh, sensible à l'accessibilité, handicapée bah, C'est vrai que le fait d'avoir de, des gens qui, à la base, ne connaissent rien de l'accessibilité et de voir en fin de journée euh, le, la, leur prise de conscience, c'est super intéressant. Et donc, il y a encore... Euh, il y a un chantier énorme pour rendre tout accessible.